Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife à soigne Azul. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question comment investir en bourse avec moins de 1000 euros La première chose que vous devez faire, c'est vous former. Donc dépenser, disons 400-500 euros dans une formation au trading. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour éviter de perdre votre capital. Si vous dites voilà, la bourse, ça m'intéresse. J'ai un capital de 1000 euros je vais euh, essayer de gagner de l'argent, de faire fructifier ce capital en bourse et eh bien commencez par dépenser quelques centaines d'euros pour vous former parce que sans formation c'est très difficile d'arriver à avoir des bons résultats donc formez-vous pour avoir un minimum de base et à ce moment là vous pouvez commencer à investir en argent réel il vous reste 500 euros et eh bien il est possible d'ouvrir un compte euh, chez un broker avec euh, la plateforme MT4 et vous pourrez avec 500 euros commencer avec des, petits, euh, des petites positions donc à gagner 5-10 euros euh, par trade. Ça c'est tout à fait possible si vous tradez par exemple l'euro-dollar. C'est le marché que je conseille pour les débutants. Donc c'est pas trop rapide et en scalping vous arriverez à faire euh, des bons résultats. Donc si vous pourrez gagner peut-être 50 euros par jour au début, et ça, c'est tout à fait réalisable avec un capital de 500 euros. Donc, première chose, vous devez vous former. Deuxième chose, commencez. N'essayez pas de gagner 1000 euros le premier jour si vous avez un capital de 500 euros. C'est pas, ré... pas réaliste. C'est-à-dire que vous prendriez beaucoup trop de risques. Donc, soyez prudent. Il faut d'abord bien sûr apprendre à marcher avant de vouloir courir. Et il faut commencer petit à petit sur un marché pas trop rapide comme l'euro-dollar. Après, quand vous verrez que ça fonctionne bien et que vous arrivez à des bons résultats, eh bien, vous pourrez augmenter le capital, passer sur une autre plateforme comme ProRealTime et vous pourrez à ce moment-là euh, gagner beaucoup plus. Pourquoi Parce que vous aurez un plus gros capital et vous pourrez risquer plus d'argent aussi. Alors risquer, qu'est-ce que ça veut dire Si vous tradez par exemple euh, en scalping comme ce, ce que je recommande, eh bien, vous arriverez à faire 95 à 100% de trades gagnants très souvent, donc la plupart des journées si vous avez une bonne méthode comme ma méthode de scalping et à ce moment-là vous pouvez trader de manière à ce qu'un petit mouvement vous rapporte 5 euros si vous tradez par exemple le DAX en, en CFD, le mini DAX donc en CFD, et puis après, lorsque vous aurez de la pratique, que vous aurez déjà des bons résultats, à ce moment-là, vous pourrez passer au DAX à 25 euros le point. 25 euros le point, ça veut dire que si vous faites un, un trait et qui est un petit mouvement de 5 points, ce qui est très euh, rapide sur le DAX, eh bien vous gagnerez 250 euros. Ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est tout à fait réaliste. Voilà ce que je vous conseille donc. Euh, Allez-y petit à petit, mais c'est tout à fait possible de commencer à investir en bourse sur le Forex, donc avec un petit capital, mais formez-vous, c'est le, le meilleur conseil je pense que je peux vous donner. N'essayez pas d'ouvrir un compte, je sais que c'est très facile. Hein. Vous, il y a plein de publicités de brokers, il y en a malheureusement qui ne sont pas très honnêtes, donc je vous conseille plutôt de suivre une formation, vous inscrire à une formation dans laquelle on vous conseille euh, des brokers sérieux, et pas des arnaqueurs donc moi je vous donne tout ça dans ma formation au scalping vous avez un lien ici au dessus dans ma dans la vidéo pour euh, vous inscrire à une de mes formations vous aurez no, non seulement une bonne formation au scalping qui vous permettra d'avoir des bons résultats mais également des brokers en qui vous pouvez avoir confiance vous pourrez démarrer donc sur le sur le Forex, donc sur l'euro-dollar principalement, c'est ce que je conseille. Et après, vous aurez des liens également pour vous inscrire lorsque vous aurez pris un peu d'assurance pour passer sur ProRealTime et trader des indices plus rapides comme le DEX, le marché allemand ou euh, les marchés américains l'après-midi si vous voulez trader euh, plus tard dans l'après-midi. Mais il ne faut pas passer toute sa journée sur, euh, sur les marchés, surtout si vous êtes débutant. Contentez-vous d'une heure ou deux par jour euh, le matin lorsque, lorsque ça bouge bien sur, euh, sur le DAX et vous verrez que vous arriverez à de bons résultats. Donc première chose, vous formez, ça c'est indispensable. Que ce soit ma formation ou une autre, si vous avez des, des bons échos d'autres formations, normalement vous devriez trouver des, des formations euh, à des prix raisonnables. En tout cas, ma formation, je pense qu'elle est à, à un prix raisonnable puisqu'en plus vous pouvez la, la payer même en cinq mois les mois une petite partie, vous recevez l'entièreté de ma formation dès le premier mois. Donc je fais un maximum pour que beaucoup de personnes aient accès à mes formations et puissent arriver petit à petit à investir en bourse sans avoir un gros capital au départ. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous suivez mes conseils et eh bien n'hésitez pas à me donner des commentaires et si vous avez déjà ma formation et eh bien ça me ferait plaisir également de me donner le retour, ainsi d'autres personnes pourront voir que vous arrivez à des bons résultats avec ma formation au scalping. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à vous donner encore des conseils et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner maintenant ici en dessous, vous cliquez sur s'abonner et si vous cliquez sur la petite cloche vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous pensez venir prochainement à Tenerife, vous savez qu'ici pour faire du trading c'est l'endroit idéal. Donc vous pourrez tester ça en vacances si vous voulez, on a de très bonnes connexions internet et peut-être qu'un jour vous voudrez vous installer, acheter de l'immobilier ici. Là vous pouvez également me conseiller, euh, me me contacter pour cela puisque je travaille également dans l'immobilier ici à Téné. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.